Bonjour à tous, c'est Gilles, aujourd'hui on va orchestrer eh bien, le piano que j'avais composé dans la dernière vidéo Composer une love song au piano Donc je vais vous montrer concrètement euh, quels sont les choix d'instruments qui sont efficaces pour eh bien, composer et orchestrer dans un style drama Donc c'est parti, tout d'abord je vous fais écouter euh, là où j'en suis, c'est pas parfait mais c'est pour vous proposer une idée Voilà, alors concrètement, il nous faut bien sûr un joli piano, ça on l'a vu dans la dernière vidéo, euh, qui va jouer plutôt évidemment sur un tempo lent, de 60 à 90 à la noire, on va dire, une signature rythmique en 4-4 ou 3-4, donc une harmonie épurée, tout ça on l'a vu dans la dernière vidéo, euh, avec des accords qui sont issus de la gamme majeure principalement. On peut utiliser des cadences un peu spéciales comme le quatrième degré euh, minorisé qui va et euh, eh bien.. Euh, qui va atterrir sur le premier degré. Ah oui, il est très important, donc on va jouer beaucoup sur euh, les nuances. On va pour essayer d'apporter vraiment le plus de relief possible. Donc pour amener de l'émotion, pour apporter donc du relief comme je vous le dis. Euh, il y a des passages clés où on va vraiment appuyer beaucoup plus d'intensité, mettre beaucoup plus d'intensité exemple, lorsqu'on a ce passage ici on a comme une acalmie, et puis tout d'un coup on a une montée en puissance et puis ça se calme donc, utiliser des crescendo, des décrescendo, vraiment essayer d'apporter beaucoup de nuances. Ça, ça contribue vraiment à, à optimiser euh, votre, votre morceau, c'est essentiel. Ensuite, au niveau du choix des instruments, donc on a euh, ce qui marche très bien, c'est évidemment la famille des violons. Donc, euh, utiliser différentes articulations comme des violons legato ou des violons pizzicato. Donc, moi, j'ai ajouté en fait des violons, des violoncelles aussi qui vont jouer legato, euh, et Pizzicato et des contrebasses qui vont jouer qui va jouer euh, une contrebasse qui va jouer les ou pizzicato donc euh, la différence donc les violons les violoncelles les gâteaux lancelle Pizzicato, une contrebasse gâteaux, une contrebasse Pizzicato, euh, ensuite j'ai utilisé une flûte qui, à un moment donné, va reprendre le thème. Donc ça, c'est bien de, de, de faire reprendre le thème par un autre instrument. Un Célestat pour euh, amener un petit peu de, de magie, un petit peu comme le côté euh, coup de foot qui nous tombe dessus et qui fait qu'on est tout heureux et on se sent tout bizarre. Donc ça, c'est marrant d'utiliser ce, cet instrument-là qui va être... Euh dans les aigus, comme ça, c'est un instrument à percussion. Il y a d'autres types d'instruments comme cela euh, qui peuvent amener cet effet là. Et le celesta il passe bien. Une petite cymbale si on veut amener à un moment donné de l'émotion, un peu d'intensité. La cymbale. Euh, je l'utilise également. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié ici Bien sûr un corps qui apporte beaucoup de chaleur. Voilà, donc vous pouvez déjà retenir tout cela euh, si vous voulez créer un morceau donc de type drama, love song et l'orchestrer. Et puis si vous voulez aller plus loin pour apprendre l'harmonie, comprendre ce que vous jouez pour euh, eh bien, mieux. Euh, Créer une musique qui vous ressemble, vous avez des liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Vous trouverez donc les cours que je propose, mais également euh, la possibilité de vous inscrire et rejoindre euh, ma liste d'abonnés email mail pour, pour recevoir en fait eh bien, des conseils piano et tous les nouveaux cours euh, eh bien, que, je, que je propose. Je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt